Bonjour Nongossar. Bonjour. Voilà, Nongossar, vous êtes le secrétaire général national du QSEM sous cadre unitaire syndical des enseignants du mois et secondaire. Alors, vous avez lancé un plan d'action d'avertissement à partir de ce mardi. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce plan d'action? Oui, Ce plan d'action se décline en non-déprayage le mardi à partir de 10 heures, suivi d'Assemblée générale à l'échelle du pays au niveau des établissements, bien entendu. Oui. Maintenant, le mercredi, nous demandons à nos camarades d'observer une grève totale. Oui. Maintenant, c'est un plan d'action qui fait suite à un communiqué que nous avions fait paraître précédemment oui. pour nous indigner un petit peu par rapport à cette dérive liberticide qui nous valait déjà l'arrestation d'un certain nombre d'enseignants et d'élèves. Oui. Euh, malheureusement, nous constatons que cette alerte n'a pas servi à grand-chose et que ce que nous y dénoncions mais prend de l'ampleur. Voilà pourquoi nous avons décliné ce plan d'action. Donc des élèves et des enseignants ont été arrêtés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement Oui, il y a des enseignants, euh, au moins près d'une dizaine, qui à ce jour en fait, ont été arrêtés. Donc, ont été cueillis chez eux et pour des raisons, en fait, qui sont inacceptables. Et pour nous, en fait, euh, ce sont les libertés qu'on veut mettre entre parenthèses. Et cela, naturellement, nous ne saurions l'accepter, dès lors que c'est la charte fondamentale, en fait, qui consacre ces droits, et que par conséquent, donc, tous les citoyens doivent pouvoir les exercer le plus tranquillement, le plus normalement. Du euh, donc, euh, votre mouvement d'humeur, c'est tout simplement pour la libération de ces enseignants C'est pour la libération oui. immédiate et sans condition des enseignants, oui. mais c'est également pour le respect des libertés démocratiques. Parce que si jamais ils ont fermé les yeux au point qu'une chape de pont s'abatte sur ces libertés, il va de soi que, mais nous ne pourrions même pas du tout exercer nos libertés, donc syndicales. Et cela, naturellement, n'est pas envisageable. Euh, vous parlez d'arrestation arbitraire, mais ceux qui sont dans les euh, liens de détention, c'est peut-être dans le cadre de leurs activités politiques ou bien euh, non, ça Vous savez, moi, je vous donne des exemples très simples. Oui. On a deux collègues oui, dans le département de Théor qui ont été arrêtés oui, juste parce qu'ils ont apposé leur nom au bas d'une déclaration de marche donc organisé. La manifestation a été autorisée, encadrée par la police, jusqu'à son terme. Il n'y a eu aucun problème. Et c'est quand ces camarades-là sont rentrés qu'on est allé les chez eux pour leur reprocher un débordement de temps, de quelques minutes de la manifestation, et un changement d'itinéraire Pour une manifestation qui a été encadrée par les forces, de police. Mais si effectivement les organisateurs veulent devier de l'itinéraire, mais il appartenait à ces forces, de leur dire attention, voilà l'itinéraire en fait qui, qui, qui vous a été autorisé. Sans tous, je ne pense pas que cela doit mériter en fait qu'on vienne cueillir quelqu'un chez lui et qu'on le mette donc comme adresse encore en prison. Il s'ajoute, vous allez à Saint-Louis, mais le sanctuaire qu'est l'école, mais a été violé. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes dans l'enceinte même de, de l'établissement, semant la panique donc, chez les élèves, dont nombre d'entre eux souffrent de, de, de maladies chroniques. Ça, ce sont des dérives qui sont inacceptables. Et nous appelons les autorités à faire en sorte que les libertés garanties par la Constitution, que ces libertés-là soient respectées. Sans quoi, de toute façon, nous nous battrons pour cela. Donc, vous voulez dire qu'on a un problème de, de liberté d'expression euh, ici au Sénégal, de manifester, que la démocratie est, est menacée Non, parlez, non seulement se bien, Mais vous savez, non seulement euh, cela, je crois que tout le monde aujourd'hui le constate, ça c'est bien, mais nous constatons également comme une sorte de citoyenneté à deux vitesses. Parce que ce qu'on reproche aux hommes, au point. De les, de, les, de, les, de, les, de les arrêter et de les, les emprisonner. emprisonner. Mmh. Mais il y a d'autres qui font pire, sans aucune conséquence. Ce points de mesure, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. S'il y a des règles, les règles doivent valoir pour l'ensemble des citoyens ou ne valoir pour personne. Mais on ne peut pas du tout choisir ce sur qui, même pour des détails. Parce que quand quelqu'un en fait, publie donc, comment dire, encore, un émotion compte dans un message... Si cela vaut en fait son arrestation, lui vaut son arrestation. Mais quelqu'un qui, publiquement, à la face du monde, appelle au meurtre, appelle donc à une, une, une des, des, des maisons, etc., etc. mais on n'y fait absolument rien du tout. C'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Après ce, ce plan d'action d'avertissement, qu'est-ce que vous comptez faire à, à votre niveau, au niveau du QSEM Vous savez, a priori, nous ne pouvons pas vous le dire. Je vous ai dit que le premier jour, nous avons demandé aux camarades d'observer un débrayage et suivi d'Assemblée générale. Donc, il faudrait que nos camarades, eux-mêmes, délibèrent nous remontent les PV de manière à ce qu'une systématisation nous permette de savoir exactement ce vers quoi. Donc, nous, nous irons. En tant qu'enseignant, euh, comment analysez-vous le, le climat social tendu du pays? Nongosa? Mais nous le regrettons encore une fois de plus. Et nous, nous disons que c'est de la responsabilité des autorités à qui ce pays-là est confié de dégeler donc, cette situation-là. Et je crois que le dégel procéder juste du fait qu'on laisse les gens s'exprimer. Si on le fait, eh ben, il y aura moins de tensions, il y aura moins de problèmes donc, dans ce pays. Parfois, les élèves sont obligés de rester à la maison à cause de la tension. Euh, pourquoi vous demandez souvent aux élèves de, de rester à la maison quand il y a procès mais Écoutez, ce n'est pas nous qui demandons, mais les parents qui eux-mêmes sont conscients des conséquences qui peuvent découler de tout ça, Mais ce sont eux-mêmes qui prennent leurs responsabilité au point de retenir les enfants chez eux. Les parents d'élèves oui, oui. font cela, mais au niveau des établissements également, les administrations qui, elles aussi, sont conscientes de, de toutes les dérives et des risques, en tout cas, que pourraient courir Donc les élèves. Si d'aventure, il y avait des manifestations et qu'on les libérait, mais très souvent, ce sont ces administrations qui prennent leurs responsabilité pour qu'il n'y ait pas du tout de problème. Ça, je crois que c'est pour protéger les enfants que cela est fait. D'accord. Alors parlons un peu de vos élections de représentativité syndicale au niveau de euh, l'éducation. Quels sont les nouveaux défis euh, Voilà, Anongo Vous savez, nous commençons d'abord par remercier nos pères, dont la mobilisation et, la, et le vote nous vaut aujourd'hui pour une seconde fois, donc de les représenter autour de la table donc de négociation. Vous savez, aujourd'hui, les défis sont nombreux. L'année dernière, la grève que nous avons menée nous a permis de glaner des acquis importants au plan financier. Mais toujours est-il que l'inéquité dans le système de rémunération, il demeure. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir que euh, dans un avenir proche, que cette situation-là soit adressée. Il y a également un nombre de points sur lesquels nous nous étions accordés avec l'État du Sénégal. Et malheureusement, depuis lors, eh bien, nous constatons que c'est de l'immobilisme. En tout cas, donc, qu'on constate. Sur la question de la formation, nous ne sommes pas plus avancés qu'au moment où nous signons donc, le, le protocole. D'accord. Sur la question de, euh, des, des décisionnaires, donc c'est pareil. On nous promet depuis près d'un an la signature donc d'un décret. On nous dit que ce décret-là est dans le circuit. Mais à ce jour, encore une fois de plus, donc rien, donc du tout. Et pour revenir un peu à la formation, mais il y a plusieurs cibles qui sont concernées. Vous avez les professeurs contractuels de philosophie. Vous avez les maîtres d'éducation physique et sportive. Vous avez les chargés de cours. Vous avez tous ces camarades <coughs> qui sont recrutés. Avec, dans le cadre de Kriundaoui, 1400, dont certains à ce jour, et notamment les professeurs, professeurs contacteurs, n'ont pas encore bénéficié de formation malgré les promesses qui leur avaient été faites. Donc tout ça, c'est des problèmes. Et il faudrait que très rapidement, les autorités, en tout cas, donc. Euh, à euh, dans de les adresser avec nous. Et je dois dire que oui. depuis la signature du, du protocole d'accord, le comité de suivi ne s'est pas réuni. Il ne s'est pas réuni. L'actuel ministre de la fonction publique, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je crois que c'était au mois de novembre, il n'a pas rencontré une seule fois les organisations syndicales. Et là, tout cela, en fait, nous, encore une fois de plus, nous l'interprétons comme une, un manque de volonté de la part des autorités, eh d'aller de, dans le sens de prévenir avant que en tout cas, donc, la situation ne dégénère au niveau de l'espace scolaire. Euh, certains pensent que euh, les autres secteurs doivent euh, suivre euh, votre système d'élection. Euh, que pensez-vous de cette suggestion voilà. Mais vous savez, moi, c'est ce que je disais tantôt à propos des libertés. J'ai dit qu'on ne peut pas être dans un pays où il y a une double citoyenneté. Donc, nous sommes tous citoyens et les mêmes règles doivent valoir pour tout le monde. C'est pareil. Et on ne peut pas confiner les élections de représentativité aux seuls enseignants. D'autant plus que les raisons qui ont fait que dans ce secteur, on a dit qu'il fallait aller vers ces élections de représentativité, mais les mêmes raisons, nous les trouvons également donc dans d'autres secteurs. Et je crois que Eu égard à ce qui s'est passé avec l'organisation des élections représentatives dans le secteur, c'est-à-dire cette rationalisation de la table de négociation, je crois que nous gagnerions à ce que dans tous les secteurs, eh bien, nous ayons exactement la même chose. Donc, ça, FM vous remercie pour la disponibilité. Bien, merci beaucoup, c'est euh, nous qui vous remercions. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire QSAMS. Merci beaucoup, merci beaucoup.